salut tout le monde c'est Graphix donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo assez spéciale on va dire donc c'était une vidéo pour mes 80 abonnés oui j'ai 80 abonnés franchement ça fait chaud au coeur je tiens mes 80 abonnés et aujourd'hui je vais essayer d'articuler et de parler assez doucement pour que vous compreniez ce que je dis parce que j'ai remarqué que dans certaines vidéos quand je parle je parle assez vite et euh, comme des fois j'articule pas je parle trop vite ça fait que vous ne comprenez pas, donc aujourd'hui, comme c'est 80 abonnés, je vais essayer d'articuler le maximum possible pour cette vidéo. Donc, au sujet de la vidéo, donc c'est une vidéo concours assez différente par rapport aux autres concours, donc le but est que vous répondez à une question que je vais vous citer après, et que vous m'envoyez votre réponse à l'email si joint que vous voyez dans la vidéo. Donc une fois ce mail envoyé, euh, enfin la réponse envoyée, je s'il enfin, y a beaucoup de bonnes réponses, je, bien sûr vous choisirez par hasard. Enfin c'est pour moi c'est un logiciel qui va trier tous les pseudos par hasard pour trouver la, enfin, pour tirer au sort une personne qui gagnera le lot que je citerai aussi après. Donc la question est la suivante quel logiciel j'ai utilisé pour créer l'effet du fluide dans cette vidéo donc je vous laisse le temps de recharger plusieurs fois la vidéo pour euh, trouver la réponse Et les lots sont les suivants Donc le premier lot est un lot parce que j'ai qu'un lot à vous offrir en ce moment Je suis vraiment euh, désolé si ça ne vous me plaît pas Mais le premier lot est euh, un euro Paypal Que je donnerai à la personne qui a un compte pay Paypal j'espère et qui m'aura envoyé bien sûr la bonne réponse et qui sera tiré au sort. Donc vous invite à me répondre très rapidement, euh, j'attends vos réponses euh, impatiemment, si ça se dit. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ou à la semaine prochaine pour le tirage au sort. Allez.